Bonjour à tous, dans cette courte vidéo je voulais faire un peu la promo de NDML qui est une association de jeunes catholiques qui ont la trentaine située à Caen donc ndml.fr, c'est euh, Notre-Dame Mère de la Lumière et il propose sur cette page dont je vous mettrai le lien il propose de tirer un saint pour l'année 2023 « Piochez ci-dessous un saint qui vous accompagnera dans la nouvelle année. »« Souvenez-vous, ce n'est pas vous qui choisissez le saint, c'est lui qui vous choisit. » Donc là, vous pouvez piocher un saint pour 2023. Moi, j'avoue que j'ai déjà pioché euh, Saint-Joseph. Mais par exemple, là, on va le faire ensemble. Je pioche. Donc là, je pioche Saint-Dominique Savio. « Je ne suis pas capable de faire de grandes choses. » Mais ce que je peux je veux le faire pour la plus grande gloire de dieu je lui offre mes pauvres actions et si vous entrez votre adresse email euh, vous aurez plus d'informations sur ce saint au cours de l'année notamment les neuvaines et le jour de sa fête Bon, moi j'ai tiré saint joseph et je suis très content parce que j'ai une dévotion pour euh, pour saint joseph mais je vous invite à, à faire ce ce piochage et euh, je pense que c'est une manière euh, pour l'Esprit Saint, pour, euh, pour la providence finalement. Parce que, à, à vrai dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est dans la main de Dieu. Absolument les moindres détails de nos vies sont euh, scénarisés, euh, coécrits euh, par Dieu. Donc je pense que le Saint que vous tirerez. Euh, a quelque chose à vous dire, a quelque chose à vous apporter, tout particulièrement, tout, tout personnellement, euh, pour cette année, pour cette nouvelle année. Euh, alors bon, euh, l'association propose d'autres propositions de bonnes résolutions pour 2023, no notamment Open Bible qui est une approche simple et innovante, qui vous permettra de lire et mieux comprendre tout le Nouveau Testament en un an, et tout ça gratuitement. Euh, bon, ça vous prendra un minute, une, enfin, 10 minutes par jour. Euh, je crois qu'il vous envoie un mail le matin, euh, voilà, pour approfondir la parole de Dieu. Et vous pouvez aussi prier le chapelet sur leur chaîne YouTube, euh, voilà, chaque soir, la fraternité NDML vous invite à prier le chapelet en live à 19h30 sur sa chaîne YouTube euh, c'est vrai que c'est moi je, je prie tous les jours avec eux euh, le chapelet euh, parce que c'est vrai que naturellement j'ai du mal à me motiver à prier le chapelet euh, en tout cas si j'ai pas de support audio et euh, là je trouve que c'est vraiment formidable d'avoir de... ces jeunes qui, qui qui médite euh, le chapelet euh, de manière tout à fait pertinente, de pouvoir euh, avoir ce support audio pour, euh, bah, finalement, pour se laisser porter par la prière, parce que naturellement, euh, c'est quand même assez difficile de se motiver à prier le chapelet. Et voilà un moyen euh, facile et, et efficace de, de se laisser porter par la prière, par ces jeunes qui, qui sont très inspirés... Euh, et très joyeux. Voilà, une, une courte vidéo pour euh, pour vous souhaiter aussi la, la bonne année, hein, la bonne nouvelle année, à meilleur vœux, vœux de santé, euh, euh, tout le meilleur possible. Euh, et restez connectés. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.